Bonjour à tous dans cette séquence nous allons continuer à jouer avec les pools de thread avec une deuxième version de exemple exécuteur. L'objectif de cette version c'est d'illustrer l'usage de shutdown now qui est un petit peu plus violent que shutdown, ça provoque la destruction immédiate du pool et l'arrêt des travaux en cours, euh, je vous avais dit dans une séquence précédente, ben, Interrupted Exception est envoyé au thread actif du pool et ensuite on sait que les travaux qui n'ont pas commencé ne seront pas lancés mais on peut les récupérer et on peut du coup savoir ce qui n'a pas du tout été lancé. Regardons donc le source de cet exemple, donc j'ai une classe qui s'appelle une thread qui va donc implémenter des jobs, des travaux, des tâches à effectuer donc ben, classique, constructeur, etc, etc, c'est identique à la version d'avant donc je ne répète pas ici le code et bon ça c'est simplement pour afficher une trace de façon plus pratique, je n'avais pas cette méthode avant donc je vous la précise et puis l'exécution est archi classique, je commence par afficher un message, je me suspends pendant un certain temps et ensuite j'affiche un message avant de me terminer. La nouvelle classe principale, eh bien, euh, elle euh, reprend la première variante euh, d'un exemple qu'on a déjà détaillé dans euh, une séquence précédente, donc je récupère les arguments, un hein, nombre de threads et la taille du pool, ici je fais un new fixed thread pool en donnant la taille du pool, ce que je fais là c'est que je lance euh, toutes mes tâches, je les insère les unes après les autres dans euh, mon pool et puis euh, je vais ensuite attendre qu'elle se termine toutes pendant un certain temps. Et si vous comparez les temps que je donne ici avec les temps qui étaient donnés au niveau de l'attente vous allez voir que effectivement ce n'est pas possible que en 1500 millisecondes tout se soit terminé. Donc lorsque euh, tout se termine ici, donc lorsque je sors ici euh, c'est que j'estime que tout est terminé donc j'en ai marre la récréation est terminée et je lance un shutdown no le shutdown no va provoquer la destruction de l'ensemble du pool et je vais récupérer dans liste et eh bien la liste des tâches de type une thread qui n'ont pas encore été exécutées et je vais les lister et vous voyez que ici, on a une jolie illustration de quelque chose que je vous ai présenté dans une séquence précédente euh, avec la généricité et eh bien là ici on a un itérateur d'affichage. Regardons quelques exécutions donc ici j'ai 4 threads et un pool de 5 threads potentiels donc vous voyez que ici et eh bien euh, les choses euh, se passe bien, comme en fait j'ai 5 threads, un pool de 5 threads et que j'en je ai lancé que 4, vous voyez bien que lorsque euh, je décide que tout doit être terminé, et eh bien tout s'est vraiment terminé. Puisque toutes les threads ont eu le temps de s'exécuter, puisque les 4 ont pu s'exécuter en parallèle. Si là je lance une nouvelle exécution où je dis que j'ai 6 tâches, mais là je n'ai plus que 2 threads qui sont affectés à mon pool. Donc au bout de 1500 millisecondes que va-t-il se passer Eh bien je vais avoir deux traces d'exception. C'est quelque chose que j'ai évoqué dans une séquence précédente. Mais si vous regardez la façon dont je rattrapais euh, toutes les exceptions dans la classe UneThread qui implémente Renable, vous voyez que je faisais l'affichage de la propagation des exceptions. Donc c'est ce message que je vois, que je vous affiche ici en rouge. Et puis en fait donc ce qui se passe c'est que j'ai les bye bye qui s'affichent quand même et puis ici il me signale ensuite qu'il y a deux threads qui n'ont jamais commencé. Donc si je fais le compte, j'ai deux tâches qui sont terminées, elles ont été exécutées par les deux premières threads du pool, enfin les deux threads du pool. J'ai deux tâches qui sont interrompues, les threads correspondantes ont été interrompues avant qu'elles ne soient terminées. Et j'ai deux tâches qui n'ont jamais été lancées et que j'ai récupérées dans mon shutdown now dans la liste des tâches non exécutées. Voilà. Et effectivement, euh, les piles s'affichent, je vous le rappelle, parce que j'ai fait ce print stack trace, sinon, bien évidemment, ça serait silencieux. On verrait simplement les threads disparaître. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.